Bonjour, je suis Virginie Baudouin, directrice d'Agence Pôle emploi à Aix-en-Provence. Bienvenue dans la conférence « Quels métiers, quels employeurs ?» pour mon profil. Nous sommes au Lab Pôle emploi de Marseille et nous allons vous aider aujourd'hui à vous donner des outils pour apprendre à mieux vous connaître et être plus efficace dans votre recherche d'emploi. Bonjour Christelle Defoucault, vous êtes conférencière et formatrice en technique de recherche d'emploi et également l'auteur de l'ouvrage « Déjouer les pièges des recruteurs » paru en 2016 aux éditions Erol. Vous avez écrit cet ouvrage avec une triple casquette, celle de la recruteuse puisque vous avez travaillé dans un cabinet de recrutement, celle de la chercheuse d'emploi puisque vous avez connu cette expérience à plusieurs reprises dans votre passé, et également celle de l'accompagnatrice à la recherche d'emploi auprès de demandeurs d'emploi. Tout à fait. Alors ce que je pourrais dire par rapport au sujet de la conférence d'aujourd'hui c'est qu'il est important quand on est chercheur d'emploi, euh, de, avant de démarrer sa recherche, de se poser les bonnes questions se poser des questions sur soi-même, euh, se dire euh, qui suis-je, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je ne veux plus faire, vers quel métier pourrais-je aller, quelles sont mes compétences, quelles sont mes compétences transférables, quelles sont mes qualités. Se poser toutes ces questions va être essentiel pour euh, trouver les bonnes voies euh, de recherche, pour trouver peut-être aussi les bonnes entreprises. Euh, il va falloir aussi faire son deuil, faire son deuil de son ancien poste, de son ancienne entreprise et peut-être également faire le deuil de la vision que l'on peut avoir de la recherche d'emploi. Mais ce questionnement qu'on peut faire seul et surtout accompagné va être essentiel avant de démarrer. Alors c'est bien l'objet de la conférence d'aujourd'hui, travailler à l'exploration de soi, travailler sur ses compétences, explorer le marché du travail avant de se lancer dans la recherche d'emploi. Je vous propose qu'on démarre. Dans cette première séquence, nous allons nous intéresser à l'exploration de soi et à ses traits de personnalité. Christine Barallier, vous êtes psychologue du travail à Pôle emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier Donc, Le psychologue du travail dans ses missions au sein de Pôle emploi peut recevoir des demandeurs d'emploi. Il intervient en complémentarité des conseillers. Euh, sur des entretiens individuels, euh, ça peut se faire à la demande, euh, enfin le, le conseiller le propose au demandeur d'emploi euh, ou peut, parfois c'est le demandeur d'emploi qui de, demande directement à son conseiller. Euh, ce sont des entretiens qui se basent euh, sur la base du volontariat qui peuvent durer de 1h30 à 1h puisqu'on va explorer la situation du demandeur d'emploi et voir sa demande. Euh, à partir de là, on a souvent euh, deux axes principaux d'intervention. Soit la personne euh, se retrouve bloquée dans son parcours, euh, ça peut être pour des raisons, elle ne sait plus où elle en est, elle est perdue, elle a besoin de redéfinir des priorités, savoir par quoi elle va commencer par exemple. Ça peut être sa situation de demandeur d'emploi, qui est parfois compliquée, où elle a perdu confiance en elle et où elle va avoir besoin d'un soutien à ce niveau-là pour reprendre le fil de, son, de sa recherche d'emploi. Donc là, on peut être sur des choses qui vont durer un ou deux entretiens, ou ça peut être un besoin d'appui au niveau de l'élaboration de projets professionnels ou d'adaptation au marché du travail. Dans ce cas, on peut envisager trois euh, à huit entretiens en moyenne. Euh, donc, euh, on va toujours travailler sur la globalité de la personne. On, va, on peut prendre en compte euh, les dimensions personnelles, les dimensions psychologiques et également son histoire euh, professionnelle. Très bien, donc on peut s'adresser à des professionnels pour travailler sur ces aspects de la personnalité, mais on peut également avoir recours à des outils digitaux. Euh, notamment MonkeyTie propose un outil qui permet de travailler sur les aspects de la personnalité. Pour cela j'accueille sur le plateau Christian Thiudelet, qui est cofondateur Bonjour. de, de l'entreprise MonkeyTie. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise Bonjour Virginie. Euh, oui, donc MonkeyTie aujourd'hui est un, un éditeur de logiciels RH qui va proposer des solutions de recrutement et de mobilité interne pour les entreprises, mais est également un site, un job board, qui va proposer des offres d'emploi à des demandeurs d'emploi, totalement gratuits, et pour l'entreprise qui poste un job, et pour le candidat, bien sûr, qui va postuler. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressé au domaine du recrutement Alors Nous sommes intéressés au domaine du recrutement parce que c'est un domaine qui est, euh, dans lequel il y a beaucoup de gaspillage, dans lequel il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, souffrance. Mm -hmm. euh, un recrutement est, euh, euh, qui n'a pas marché est une personne qui est mécontente, mais c'est aussi une entreprise qui a gaspillé de l'argent. Et très souvent, et c'est l'objet de Monkey Tai, très souvent, le fait que ça ne matche pas, c'est simplement parce que la personne, avec sa personnalité, ne correspond pas au job, ou que les valeurs du candidat du collaborateur, du jeune collaborateur ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise. Donc en quoi cette approche correspond-elle aux attentes des entreprises qui recrutent Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent non plus seulement sur le CV, dans lequel il y a peu de choses finalement, mais parce que la personne est beaucoup plus globale qu'un pur CV euh, où on met ce que l'on veut. Elle, est, elle a également des activités associatives, elle a ex également un parcours avant l'entreprise, et tous ces éléments, on va les retrouver plus facilement dans, des questions, dans la personnalité et dans les valeurs. Et aujourd'hui, avec le digital, on arrive justement à capter ces informations qui font que le dialogue entre l'entreprise et le candidat va être beaucoup plus sain et beaucoup plus complet. Très bien, je vous propose maintenant de découvrir un autre site qui propose des tests de personnalité, le site JobEx, qui nous est présenté dans la séquence suivante. C'est tout d'abord un site gratuit. Euh, à destination des personnes qui sont en recherche d'emploi, l'emploi, qui, qui souhaitent faire euh, tout bêtement un bilan. Euh, ceci comprend euh, d'abord un test de personnalité euh, avec 140 questions, c'est-à-dire euh, qu'il faut à peu près une dizaine de minutes, un quart d'heure pour le passer. C'est un test monté sur le, le modèle des Big Fire. Alors Le modèle des Big Five, c'est un modèle très robuste, un modèle qui a été beaucoup étudié et sur lequel il y a beaucoup de littérature. Euh, C'est un hôtel qu'on trouve souvent en entreprise, pour les, dans les cabinets de recrutement, pour les, les DRH ou les concepts de les, les recrutement. Euh, et euh, ça va vous permettre, ça va permettre aux demandeurs d'emploi, à la personne qui souhaite faire un bilan, d'avoir de, de, de, de, un, un, une évaluation de ses qualités et de, de, ses principaux, euh, de ses principaux actes de développement, de ce qu'il est. Pour le Devant de l'emploi, l'intérêt de ce site, c'est euh, bah, d'abord, euh, s'il n'a jamais passé de test, de, de pouvoir passer un test et de voir un peu ce à quoi il sera peut-être confronté en entreprise. Autant, se, autant découvrir avant, euh, plutôt qu'en recrutement, les techniques utilisées par les, les recruteurs. Ensuite, c'est l'occasion euh, de faire un, un bilan personnel, euh, de, de mieux se connaître. Donc, euh, mieux se connaître, c'est être capable de mieux se vendre aux responsables recrutement, d'être de, de, de, capable d'argumenter sur ses qualités, Voir pourquoi pas si euh, le demandeur ou si la personne qui a passé le test le souhaite, elle peut remettre ses résultats pour euh, attester de, de, de ses qualités. Et Jobex, vous le trouvez euh, sur euh, en store bien sûr. Euh, vous le trouvez aussi sur euh, Jobex.jobe2gs.com c'est gratuit, comme je le disais. Vous pouvez y accéder. Puis, euh, je, je profite de, euh, je profite de cet événement pour annoncer qu'il va y avoir une nouvelle version, une version 2.0 avec beaucoup de, de nouvelles surprises puisque au-delà du test, il y a aussi derrière un, un outil de création de CD et euh, un outil euh, générateur de lettres de motivation qui sont corrélés avec le test. Et euh, tous ces outils-là vont faire l'objet d'une grosse mise à jour euh, dans, les, dans les jours, dans les heures qui viennent. Christian, chez Monkitaille, vous proposez également un questionnaire de personnalité. Oui, sur le site Jobboard de Monkitaille, nous proposons un, un questionnaire de personnalité lié au Big Five, ce qui est une, euh, un questionnaire qui existe depuis plus une d'une cinquantaine d'années, et également un questionnaire de moteur de motivation qui va l'un et l'autre matcher avec euh, la culture d'entreprise. Ces deux questionnaires, une fois remplis, il y a un PDF de plusieurs pages qui qui est donné au, au, à l'internaute euh, et qu'il va pouvoir s'approprier pour mieux se connaître, d'une part, et puis découvrir ou avoir des réponses aux entretiens euh, lorsqu'il euh, aura un, un rendez-vous. Et au-delà de ça, on va beaucoup plus loin parce que devenu, le job board est devenu un site de développement professionnel sur lequel, on a donc un site qui s'appelle coaching.monkitaille, mmh. sur lequel des euh, coachs certifiés, plus de 170 coachs aujourd'hui, écrivent des articles et nous les publions une à deux fois par jour sur des thèmes autour de l'entreprise, autour de l'emploi, autour du travail, autour de la qualité de vie au travail, qui sont des problématiques vécues par les demandeurs d'emploi ou par les collaborateurs des entreprises. Merci Christian alors, nous avons de nombreuses questions sur les réseaux sociaux en lien avec notre conférence et notamment beaucoup de questions qui tournent autour des différents outils existants autour de ces tests de personnalité. Nelly, est-ce que vous pouvez nous dire où trouver ces tests Eh bien, tout simplement sur l'Emploi Store. Aujourd'hui, l'Emploi Store, c'est plus de 300 services à votre disposition. Le plus simple, c'est de taper dans le moteur de recherche le mot-clé qui nous intéresse aujourd'hui, personnalité, par exemple, afin de trouver... Des applications et des sites qui peuvent vous permettre de passer des tests comme Place des talents, euh, comme Jobex et Monquetai dont nous venons de parler. Je vous propose de regarder d'un peu plus près le site de JobEggs où vous allez pouvoir tester votre personnalité à travers 143 questions. Donc, ça prend un petit temps où il faut être tranquille pour le faire. Et vous aurez un résultat qui sera sous forme de fichier avec plein d'éléments à votre disposition et surtout un profil radar qui pourra mettre en avant vos Cinq traits de personnalité les plus importants comme l'ouverture d'esprit, la conscience professionnelle, l'extraversion, la convivialité et l'équilibre personnel. N'hésitez pas à partager ces résultats avec votre conseiller afin de voir les axes d'amélioration euh, que vous pouvez mettre en, euh, en place euh, dans votre parcours de recherche d'emploi. Merci Nelly. Christine, on a vu donc l'existence de ces différents tests, euh, mais comment les utiliser dans le cadre de sa recherche d'emploi alors, euh, nous, enfin, les psychologues du travail euh, proposent un test de personnalité également, euh, qui est basé également sur le modèle du Big Five, et euh, qui permet donc de... Enfin, euh, ce qui est important, c'est qu'ensuite, on peut avoir un échange avec le demandeur d'emploi euh, au niveau de sa personnalité, de faire ressortir euh, par rapport à un objectif, hein, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité en tant que telle. Mmh. On regarde toujours euh, des traits de personnalité par rapport... Soit à un métier euh, qu'on souhaite exercer plus tard dans le cadre d'une réorientation, soit par rapport à une recherche d'emploi et donc un métier euh, déjà, euh, déjà, où on a déjà des compétences. Et euh, donc, dans cet échange avec le, le demandeur d'emploi, on va pouvoir, euh, euh, il va pouvoir prendre conscience de ses ressources euh, mmh. par rapport à cet objectif et également des points à améliorer et comment il va pouvoir les valoriser également par rapport, par exemple, à une recherche d'emploi. Comment il va pouvoir présenter au demandeur dans, euh, à l'entreprise, euh, comment, euh, comment il va négocier euh, des, des situations difficiles, comment il s'y prend, parce que personne n'est parfait, mais par contre, on peut avoir des ressources pour répondre à des difficultés, et ça, c'est important pour une entreprise. Et comment fait-on pour euh, rencontrer un psychologue du travail à Pôle emploi Alors, pour rencontrer un psychologue à Pôle emploi, le demandeur d'emploi, il suffit qu'il en fasse la demande à son conseiller, mmh. qui lui donnera un rendez-vous. Merci, Christine. Merci. Christelle, donc, on a vu qu'il est vraiment capital euh, de travailler sur les aspects de sa personnalité pour sa recherche d'emploi. Oui, parce qu'à partir du moment où on se connaît bien, on va pouvoir euh, bien orienter sa recherche, mieux se positionner, Peut-être aller vers des entreprises qui nous correspondent quand on en a la possibilité. Et euh, si on a la chance de pouvoir intégrer une entreprise qui nous correspond en termes de valeur, ça peut être aussi euh, un moyen de rester ensuite dans cette entreprise. Donc c'est fondamental. Merci Christelle. On a vu qu'il est donc très important de travailler sur sa personnalité pour trouver l'entreprise qui convient. Et En travaillant sur sa personnalité, on sera amené à travailler sur ses compétences, les compétences que l'on possède, et y compris détecter des compétences que parfois on n'a pas soupçonnées.